Hello la petite Army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors c'est une vidéo qui va à la fois vous faire plaisir et pas vous faire plaisir, je vous explique La raison pour laquelle ça va vous faire plaisir c'est que c'est une vidéo que vous attendez depuis très longtemps puisque dans cette vidéo je vais vous donner toutes mes astuces pour pouvoir acheter à l'étranger des produits Disney donc ça va être au Japon et aux états unis principalement, sur les shops qu'on rêve tous d'avoir en France et qu'on n'a pas la mauvaise nouvelle, c'est que euh, bah, cette vidéo sort sur la période de Noël et très sincèrement, ces conseils ne tiendront pas si vous voulez vous offrir euh, des cadeaux pour Noël puisque les délais d'expédition et de réception sont assez longs. Mais pour les soldes, pour l'année prochaine pourquoi pas. Alors pour me faire pardonner du coup, euh, je vous propose un petit concours sur Youtube, c'est le dernier euh, tout le reste aura lieu soit sur Instagram soit sur Twitter, ça a déjà commencé sur Instagram et je sais que vous êtes très contents pour l'instant des lots qui sont proposés je croise les doigts pour que ce soit toujours le cas et donc euh, ce qu'il y a à gagner aujourd'hui c'est un petit lot, le roi lion, donc il y a la tasse de Rafiki, il y a la petite peluche de Simba, ce porte-clés du roi lion, et on a également le fameux bracelet roi lion, et en plus de ça, quand on le possédait, on faisait une bonne action, donc voilà Encore une fois, si vous souhaitez participer, rien de plus simple, vous avez le Google Form dans la description de cette vidéo et je vous souhaite bonne chance. Donc avant de commencer cette vidéo, un petit point s'impose sur pourquoi est-ce que ça peut valoir le coup euh, de commander aux états unis au Japon etc. plutôt qu'en France. Ça a ses avantages et ses inconvénients, le principal avantage c'est qu'il y a beaucoup de produits qu'on n'a pas chez nous, qu'on retrouve dans d'autres parts ou sur d'autres sites. Ce sont des produits euh, qui vont être généralement plus adultes, euh, qui peuvent être des objets de décoration etc. Si vous êtes fan de licences qui sont pas forcément très populaires en France, ça peut être le cas aux états unis ou au Japon. Euh, ils ont des choses très belles, très Raffinés qui peuvent vous plaire. Pareil en termes de vêtements on a beaucoup de collections qu'on n'a pas malheureusement chez nous. Ça commence à arriver petit à petit sur les sites comme EMP etc mais c'est pas forcément le cas tout le temps malheureusement. Donc euh, ça c'est le principal avantage. Le principal inconvénient euh, du fait de commander à l'étranger c'est que déjà c'est pas si simple. Ça coûte plus d'argent qu'en France parce qu'il bah, y a les frais de port, les taux de conversion etc et en fonction des solutions que vous choisissez bah, vous devez aussi verser une commission euh, aux personnes qui font la commande pour vous et il euh, y a les frais de douane alors ça tombe pas forcément systématiquement mais disons que bah, c'est au petit bonheur la chance et que quand ça vous tombe dessus et bah, il faut le prendre en considération moi ça fait très longtemps que je commande sur le shop disney américain j'ai jamais commandé par mes propres moyens en tout cas pas sur shop disney je l'ai fait pour Hot Topic pour ce qui est de shop disney moi j'ai participé à des commandes groupées quand j'ai commencé à être fan disney donc vers 2012-2013 c'était quelque chose d'assez pratique et je me souviens que la personne qui organisait ça disait qu'en gros pour avoir la, le prix final de ton article, il fallait multiplier le prix que tu voyais sur le site par 1 x 5 entre les frais de port, etc. Donc du coup, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec commande pour les produits américains. Donc j'ai 5 options à vous proposer. La première, et c'est la plus classique et c'est celle que je vous décommande le plus, c'est de commander directement sur les sites américains. Très sincèrement, les frais de port sont monstrueux quand vous commandez directement aux états unis que ce soit Shop Disney ou Hot Topic. C'est quelque chose qui peut être potentiellement envisageable si vous avez un gros budget, mais c'est de l'ordre du 60$ à 100$, dollars, en sachant que vous avez quasiment à chaque fois de la douane les seuls sites sur lesquels vraiment je commande directement aux US sans passer par d'intermédiaire c'est Amazon. Amazon généralement euh, vous avez des produits qui sont directement expédiables en France il faut comparer, voir si sur Amazon.fr vous l'avez pas à moins cher mais souvent vous faites de belles économies comme ça pour Hot Topic, c'est à surveiller une à deux fois par an ils font une promotion sur les frais de port internationaux qui passent de 100$ dollars à 50 ou 60$ dollars, il me semble moi j'en ai déjà profité par le passé par contre effectivement j'avais eu de la douane d'office donc c'est à prendre en considération. La deuxième option c'est le site Shipito. Le site Shipito est assez connu, en fait c'est très simple. C'est un site gratuit qui vous permet du coup euh, d'avoir une adresse aux États-Unis. Ça vous permet donc de recevoir du courrier et des colis. Vous avez plusieurs états, il me semble, euh, des États-Unis que vous pouvez choisir. Le problème c'est qu'il y a des sites qui bloquent maintenant euh, les envois Shipito, donc ça peut être. Euh perturbant, le truc qui est cool c'est que du coup ça ne vous coûte rien tant que vous ne réexpédiez pas un colis vers la France, en tout cas moi c'est le forfait que j'ai choisi, et honnêtement c'est plutôt simple d'utilisation, vous avez juste à rentrer cette adresse là quand vous faites euh, vos envois des états unis et faire comme si c'était votre adresse de livraison tout simplement, donc vous bénéficiez des frais de port américains qui sont bien moins chers, voire gratuits, et ensuite bah, du coup vous avez la réexpédition euh, vers la France, vous avez plusieurs options qui sont possibles, vous pouvez aussi commander sur plusieurs sites et faire regrouper en un seul paquet. Il me semble que vous pouvez choisir aussi le montant que vous déclarez dans le colis pour la douane. Il y a plein de petites subtilités comme ça qui sont pas mal. Après oui, effectivement, faites attention à vous. Il me semble que Hot Topic par exemple, on ne peut pas commander et envoyer via une adresse Vito. La troisième option, et c'est donc l'option dont je vous parlais en début de vidéo, puisque à mes yeux c'est l'une des plus connues, c'est le fait de faire des commandes groupées. Pour ça il y a plusieurs options, soit vous avez d'autres potes qui ont envie de commander sur ce site-là, il y a une personne qui fait la commande pour tous et ensuite vous répartissez les frais de port etc. à l'arrivée, ce qui est assez pratique. Soit euh, il y a des plateformes qui le font, il y a des euh, pages Facebook qui le font, j'en ai pas malheureusement à vous recommander. Moi c'est vrai que comme je le disais, quand euh, j'ai commencé à être fan Disney, je faisais ça via euh, Disney Central Plaza puisqu'il y avait une membre de la communauté dont je suis devenue assez proche euh, qui l'a fait. Par contre voilà, il faut quand même être entre personnes de confiance, il faut que vous soyez sûr de pouvoir payer derrière. C'est quand même des gens qui avancent des frais pour vous, vous ne pouvez pas vous permettre de dire ah bah voilà, euh, bah finalement c'est trop cher, donc je laisse le produit de côté. Donc, Soyez bien sûr de vous si vous prenez cette option. Ensuite, il y a une option qui compte pour deux, c'est du coup la possibilité de passer par des personal shoppers. Euh, donc il y en a beaucoup sur Instagram. Là encore, je pourrais pas vous recommander euh, de compte Instagram de personal shopper que j'ai pu utiliser par le passé pour la simple et bonne raison que euh, je n'en ai pas... Eu besoin. Soit j'ai eu la chance d'avoir des amis qui revenaient des états unis et qui du coup pouvaient me ramener des trucs. Soit c'est vrai qu'en cinq ans j'ai quand même eu beaucoup l'occasion de faire les parcs américains et donc du coup de prendre ce qui moi pouvait m'intéresser. Mais du coup j'ai une option qui peut être pas mal pour les sites américains encore une fois donc là on est vraiment sur du hors-parc sur des choses qu'on va pouvoir trouver sur shop disney par exemple. Il y a une page facebook avec laquelle j'ai déjà commandé. Elle avait été recommandée par euh, what's up claire euh, qui est une youtubeuse que je suis et que j'apprécie beaucoup et donc en fait le principe est très simple c'est un peu comme chipito en fait euh, sauf que que là c'est un particulier qui le fait, donc euh, vous faites votre commande, vous voyez avec elle comment ça se passe, ensuite vous faites livrer le produit chez elle, et ensuite elle vous le respectifère à la France. Je suppose qu'il doit y avoir d'autres personnes qui le font, et d'ailleurs dans les commentaires, si vous avez des personal shoppers, des sites à recommander, etc., Allez-y <rire> Je pense qu'on est tous euh, prêts à prendre les bons plans qui se présentent. En tout cas, elle, c'est une femme que j'ai trouvé assez réactive, euh, assez gentille dans ses messages. Euh, tout était clair et très bien expliqué, donc euh, je peux que vous le recommander. Et moi, je l'avais fait pour ma veste mouchou de chez Hot Topic, euh, parce que j'avais commandé que ça, il me semble. Et du coup, c'était euh, pas trop trop cher, en sachant que du coup, ce que vous allez payer, c'est les frais de port qui correspondent à l'envoi de votre veste avec bien évidemment une petite commission pour la vendeuse. Et enfin, option très simple que vous pouvez retrouver pour n'importe quelle destination et euh, qui est quand même assez intéressante puisqu'il y a quand même une différence entre les produits qui sont des exclusivités parc et les produits que vous pouvez retrouver sur Shop Disney, un peu comme chez nous, c'est d'aller sur eBay. Pas forcément une option que je recommande à chaque fois pour la simple et bonne raison que ça peut euh, développer le business de la revente, etc. Euh, mais pour les produits qui sont en pas édition limitée et qui viennent des autres parts, je pense que ça peut être pas mal. Et j'ai jamais été très déçu. il vous suffit juste de tomber par contre sur un vendeur qui va avoir de très bonnes évaluations. Vous pouvez aussi voir si vous préférez enchérir sur une mise de départ qui est intéressante ou si vous préférez plutôt acheter le produit directement en connaissant les frais de port. Et en plus de ça, il y a une option qui est plutôt cool maintenant sur eBay, c'est qu'on connaît à l'avance les frais de douane qu'on va reverser. Alors on va parler à présent du Japon, puisque euh, ça fait partie des pays qui ont les merchandising les plus beaux au monde, surtout pour Disney. On est sur une petite difficulté supplémentaire pour le Japon. Pas si difficile que ça, mais bon, quand même, il y a un truc qui est super important de retenir, c'est que euh, le Disney Store japonais ne livre pas en France. Contrairement aux états unis où vous pouvez choisir de vous faire livrer, là vous ne pouvez pas, et en plus le site japonais est assez... Euh comment dire, tortueux dans le sens où euh, si vous mettez la traduction en anglais je crois, vous avez beaucoup de produits qui disparaissent donc moi ce que je vous recommande c'est de traduire mais en fait avec l'outil Google et pas avec l'outil du site et ensuite de faire littéralement toutes les catégories pour voir absolument tous les produits un par un euh, et de trouver les options dont je vais vous parler juste après. Il existe une option qui est comme Shippito, mais version japonaise, qui s'appelle Tenso. C'est un service que je n'ai jamais utilisé, mais qui fonctionne exactement de la même façon. Si jamais vous souhaitez euh, du coup passer par cette option, je vous conseille vivement de vous renseigner sur Internet. Moi, j'en ai entendu que du bien personnellement. Par contre, moi, je vais vous parler d'une option que j'ai testée, euh, approuvée, et que j'ai eu l'occasion du coup d'essayer l'année dernière, puisque j'étais en partenariat avec eux. C'est le site Neokyo, donc c'est un site en français, qui vous permet euh, de commander, du coup, au Japon. Vous, vous devez rentrer les articles un par un que vous voulez prendre, euh, ce qui n'est pas une chose facile, mais par contre vous avez un tuto ultra détaillé de comment faire pour y arriver. Et euh, moi j'avais trouvé que c'était assez instinctif, assez facile. Je pense que c'est l'option la plus simple, honnêtement, euh, si vous voulez commander vers la France. Vous savez tout de suite combien ça va vous coûter, du coup. Et en plus de ça, tout est regroupé dans des beaux cartons, avec euh, tout qui est bien emballé, sans risque enfin euh, franchement c'était un service que j'ai beaucoup apprécié après je me rends pas compte d'à quel point ça peut coûter cher honnêtement par rapport au fait de commander directement sur le site ou si l'option est plus ou moins coûteuse que Tenso par exemple mais en tout cas moi à titre personnel c'est ce que je recommande et la dernière option euh, c'est le fait de passer par des personal Shoppers là encore alors par contre euh, autant aux états unis j'ai pas spécialement de conseils à donner autant il y a un compte Instagram que je suis qui a l'air d'avoir quand même une sacrée réputation par contre... C'est très très très très très très très très très cher, donc euh, soyez préparés. Euh, la personne se prend une sacrée marche sur les produits, j'avais pu constater ça l'année dernière euh, quand j'avais été au Japon et que j'avais vu un peu euh, combien j'avais payé ma Missis Samovar et mon Zip comparé euh, à ce que ça vaut sur le parc. Donc euh, sachez-le, il faut vraiment être déterminé, mais ça peut être intéressant et je sais qu'ils le font maintenant pour euh, Hong Kong Disneyland et pour Disneyland Resort. C'est euh, le compte Instagram US Shopping SOS. Voilà, je vous l'écris parce que j'ai des petits doutes avec tous les S qu'il y a dans le titre. Voilà pour le bon plan, donc moi je les suis depuis un petit moment. Pas forcément pour commander, mais au moins euh, pour voir un petit peu les nouveautés et pour baver dessus. Voilà ma pixie army pour cette petite euh, vidéo spéciale explication de comment faire pour commander euh, aux US ou au Japon des produits Disney, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait ce genre de commande ou sinon, quels sont les produits que vous aimeriez commander à l'étranger. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime Bisous, bisous, bisous Alors pour la scène post-générique, je dois admettre que j'ai pas forcément euh, d'idée de génie qui me vient là comme ça. Par contre, ce qui peut être rigolo, je vous ai montré sur Instagram, euh, bah, du coup au moment où je tourne cette vidéo, mon sapin de Noël je ne l'ai pas fait sur YouTube et je ne le ferai pas. Du coup, en scène post générée, je vous offre quelques petits plans de mon sapin. Et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Bisous